Le calendrier de l'Avent 2016 de Totti Pies. Jour 4 Aujourd'hui, j'explique à mon fils de 5 ans que lorsqu'il aura terminé son calendrier de l'Avent, le Père Noël viendra lui apporter des cadeaux. Il vient d'engloutir tous ses chocolats et est persuadé que ses cadeaux seront dès demain sous le sapin. VDM.